Bienvenue dans le nouveau centre Savoie Biblio du Chablais. D'ici, on a une très belle vue sur la salle de prêt avec une capacité d'environ 35 000 documents. Donc à droite, vous avez essentiellement les collections adultes. Donc on passe à l'espace logistique. Et là, qu'est-ce que c'est que toutes ces caisses rouges Les caisses rouges, ce sont les caisses de réservation qui partent en circuit navette. Et alors là, c'est les bureaux de De Sylvie et Céline. Vous êtes ici dans le bureau des bibliothécaires. Donc là, vous avez le bureau de Marie-Noël, celui de Janine et le mien. Et là, Fanny, où est-ce qu'on se trouve Dans le bureau de la responsable du centre du Chavet. En oh, Cécile, elle est immense cette salle-là. Oui, c'est la salle de formation. On peut accueillir jusqu'à 19 stagiaires.